La santé, tout faire pour la conserver. Les vétérans du boulot font pas de vieux os. Faudra baisser les boîtes à lettres. Le facteur passe plus en vélo. Maintenant il ne peut plus les mettre. Pour son fauteuil c'est bien trop. La retraite c'est la santé, tout faire pour la conserver. Les vétérans du boulot n'ont pas de vieux os pour porter les sacs de ciment, tu dois te donner de la peine, tu feras après 60 ans, des maisons en polystyrène. la retraite c'est la santé, tout faire pour la conserver, les vétérans du C'est Kevin qui va être content Il va dans la classe de la vieille fait'' qu'elle c'est drôlement abusant Elle est sourde des deux oreilles La retraite c'est la santé Je suis pour la conserver Les vétérans du boulot N'ont pas de vieux os En gym faut pas se faire remarquer c'est la catastrophe Car celui qui est désigné Il doit pousser le fauteuil du prof. La retraite en pleine santé On l'a tous mérité On peut pas au boulot Et faire de vieux dons La retraite c'est la santé Tout faire pour la conserver les vêtés vétérons... rendus